Bonjour et bienvenue sur la boîte noire, aujourd'hui nous allons parler du tout nouveau plugin DrumSynth sorti sur les machines Akai. Alors Akai, MPC Live, MPC X, MPC One, MPC Live 2 et également sur le Force, voilà. Donc euh, plugin, cette nouveauté plugin est arrivée à la fin novembre, donc elle est vraiment toute récente. Elle euh, est sortie sur le, le firmware 2.9 sur le Akai euh, Live euh, platform MPC et sur le Force euh, 3.06. Voilà. Donc la particularité, c'est que nous avons en drum synth plusieurs presets de boîte à rythme. Alors ce que nous avons, c'est nous avons un kick, un snare, un hi hat, un ride, un clap, un tom. Et une percussion ainsi qu'un crash ça fait donc huit éléments donc ces huit éléments sont disponibles indépendamment dans le dans le plugin et également en mode multi qui regroupe ces huit éléments au sein d'un seul plugin donc euh, on va commencer tout de suite par euh, regarder comment on accède au drum synth donc c'est très simple vous arrivez sur la sur la page ici la main page et vous cliquez sur le petit icône plugin qui vous annonce directement le plugin affiché par défaut. Quand vous cliquez dessus, vous voyez apparaître donc MPC Drum Plugin. Et là, vous avez toute une collection, donc par élément, comme indiqué, et également le mode multi. Alors, on, a, on va commencer tout de suite par le mode multi. Ça nous permettra de voir beaucoup de choses en même temps. On clique dessus d'office, il est chargé en mode défaut, on a plusieurs presets. Voilà, donc là, les presets se changent ici, si vous cliquez dessus, vous avez plusieurs styles inventorés, notamment Urban, Dance, 80, 90, ou Machine. Donc, on peut par exemple aller 80, moi j'aime bien les années 80, en termes de drum, donc c'est parti, je clique dessus, et là, vous retrouvez différents presets donc ces presets euh, on peut les charger en cliquant dessus et ensuite en tournant la molette voilà donc allez j'aime bien celui ci on va travailler avec ce dernier le healing donc ensuite pour accéder aux presets et aux réglages du mode multi ou même du mode drum classique vous cliquez sur « Menu »,« Programme edit et là, vous arrivez sur la page du plugin. Donc, on voit bien indiquer le preset, l'élément sélectionné, et vous pouvez choisir les éléments. Donc, premier kick, deuxième snare. Si on clique sur le deuxième onglet, on a la snare, troisième onglet, le hi-hat, ouvert, etc. avec la petite flèche. Ici, vous pouvez défiler jusqu'au huitième. Donc, on va revenir sur le kick. Et donc, le kick, vous avez plusieurs modèles. Donc, vous avez le modèle choisi, celui qui était dans le preset. Mais imaginons que le preset que vous avez choisi ne vous corresponde pas. Euh, ce kick, vous dites, le preset est mortel, le kick ne me plaît pas. Eh bien, hop, en cliquant dessus ou en bougeant la molette, vous avez la possibilité de trouver un autre kick à votre convenance, par exemple le 90. Et vous voyez la différence, 80, 90, voilà. Et ainsi de suite. Ensuite, nous avons juste à droite la fonction one shot. Alors, la fonction one shot, ça va vous permettre de le jouer court ou long. Voilà, donc on lance long, on lance long. comme ça il joue tout le morceau, tous les Ensuite, la vélocité, donc ça va être euh, comment interagit euh, la sensibilité euh, sur le kick. Et ensuite, vous avez une deuxième vélocité, donc là, fonction très intéressante. Nous allons baisser cette vélocité pour garder justement le volume au maximum. Donc là, vous voyez, je ne suis pas en full level, pour autant, on a bien le kick qui joue toujours à la même puissance. Si j'active ce Velocity 2 en plus ou en moins, suivant le paramètre qu'on cherche. Moi, je vais le mettre en plus. On va ensuite à droite sur Target. Et là, vous avez la possibilité de faire modifier différents paramètres. Là, par exemple, le premier paramètre indiqué ici, c'est le paramètre Tune. Et du coup, si je varie l'impulsion sur le pad, vous voyez, on va le faire... Sur le decay. Alors, on va peut-être accentuer le decay pour que justement on ait un bon ressenti. Donc là, il est plutôt court. Et là, il est plutôt long. Et donc, on peut vraiment jouer euh, sur tous les paramètres indiqués, entre 4 et 8 paramètres suivant les éléments qu'on a choisis. Et ensuite, juste à droite, vous avez le gain. Alors, le gain du kick, par exemple, là, il était à 0,6. Euh, si je le veux plus fort, je monte, je redescends s'il tape un peu dans le rouge. Voilà. Et donc, ensuite, nous avons tous les, les 8 paramètres dont on, on vient de voir le, la réactivité qu'on peut avoir avec la vélocité. Alors, je vais remettre ce paramètre à zéro histoire de ne pas être embêté. Hop, je remets celui-ci à fond. Hop, on est parti. Tac. Et avec le Q-Link. On peut défiler les paramètres, et j'arrive ici, mes quatre premiers potards, comme vous le voyez indiqué, le tune, le hall, le decay, le sweep, ce sont les quatre premiers du haut. Et donc, vous les prenez dans l'ordre. Et par exemple, on peut accorder. Alors ça, c'est une fonction qui est assez intéressante. Sur euh, le kick, euh, snare, tom, et des éléments de percussion, on peut accorder le son. Ça nous permet, euh, justement, si vous voulez jouer en do, euh, eh bien on s'accorde alors on peut appuyer sur shift pour être un peu plus précis et voyez je suis pile en do. mon kick sonnera en do. voilà et ensuite euh, le, les fonctions donc tout est éditable l'attaque vous voyez bien ensuite le punch on peut le descendre un peu et on a plutôt un côté infrabasse le arm hop il est ici on le sent bien quand on monte à 100%. Et le clic, ce petit clic qu'on a sur l'attaque du kick, par exemple, et le Noise. Et voici, on a fait le tour de ces premiers paramètres. Ensuite, donc une fois que vous avez bien modelé votre élément, vous pouvez ajouter plusieurs effets. Donc On peut activer hop, les effets là où indiqué est fixe directement. Par exemple, euh, je vais activer la distorsion et on voit bien sur le premier onglet, il y a trois petits points en dessous drum synth, un drum synth. Donc si vous cliquez une fois dessus, nous avons notamment la distorsion. Donc avec le Q-Link, on peut bouger le transient, on peut bouger la distorsion par exemple. Et là, je vais ajouter, alors je vais d'abord ajouter du mix, ce sera quand même plus sympa. Pour Voilà, la distorsion dans le kick. Et je reviens. Et là, je peux, par exemple, gérer le drive pour que ça ressorte un peu moins. Euh, voilà, on peut peaufiner. Si vous voulez un truc bien drive, vous l'avez. Voilà, etc. Ensuite, nous avons sur la troisième fonction, l'équalisation et le compresseur. Si on active l'équalisateur, on a ici le gain. Et voici... Et là, par exemple, je coupe les aigus, je peux vraiment faire ce que je veux. Quand je coupe les basses, je n'ai plus grand-chose, effectivement. Je peux casser un peu cette résonance en baissant le médium, etc. Voilà. Et on peut aussi bien les désactiver directement avec l'écran. Voilà. Ensuite, toujours dans le mode multi, qui est un mode vraiment complet, nous avons une partie assez intéressante. C'est le Send FX. Donc on fait défiler comme vous l'avez vu avec les petites flèches sur la droite. Et si on veut revenir, on pourra revenir avec les petites flèches sur la gauche. Et donc du coup, vous avez les réglages du delay, du diffuseur et de la reverb. Alors ce Send FX, il se réglera pour tous les instruments. Pas, la, pas au même ratio, puisqu'on pourra le voir après. Mais il se réglera, c'est-à-dire que si j'ai décidé de modifier ma reverb, par exemple, et de passer en mode All, tous mes éléments, vous voyez, abstract, elle est très courte, par exemple, all, évidemment, elle est très longue, on peut allonger encore, etc. Vous pouvez tout peaufiner, vous avez les cues, etc., comme sur tous les multi-effets qu'on peut avoir quand on va un petit peu chercher à ranger le son soi-même. Et donc, ensuite, on peut les activer ou les désactiver, c'est-à-dire si vous vous dites, moi, le diffuseur, je ne l'utiliserai jamais dans mon morceau, on peut tout simplement le désactiver, comme ça, pas d'erreur après. Et ensuite, on appuie sur Mixer, et là, on retrouve toute la partie table de mixage du mode multi, c'est-à-dire qu'on a les huit pistes, que sont nos huit éléments ici. Nous avons la possibilité, du coup, comme vous le voyez, de gérer le volume. Donc là, euh, le volume est ici, deuxième, euh, deuxième Q-Link et quatrième Q-Link, puisqu'on peut faire deux pistes à chaque fois. Ensuite... Le cue ling du haut, le duo, ça va nous gérer la panoramique. Le côté gauche, le côté droit. Voilà. Vous avez également la possibilité de muter le son. Et là, on mute la piste, je n'ai plus de kick. Et le mode solo, ce qui me permet d'avoir le kick et uniquement le kick. Voilà. Alors, à savoir, vous pouvez muter plusieurs pistes, évidemment, mais vous pouvez également mettre en solo par exemple deux pistes. Voilà, ce n'est pas un solo exclusif. Ensuite, une fois qu'on a bien équalisé notre rythmique, qu'on a bien travaillé la gauche-droite, les volumes, on peut continuer, et là, on va retrouver justement euh, les effets qu'on avait activés et désactivés. Si vous regardez la première piste, nous avons la distorsion que j'ai trafiquée tout à l'heure sur le kick. Et eh bien, cette distorsion, je l'active, elle est présente, je la désactive, elle disparaît, voilà, ça c'est quelque chose. Et donc, sur ces quatre effets que l'on peut activer et régler indépendamment dans chaque partie de Drum Synth. Et ensuite, sur FX, on continue et on arrive sur le Sens. Et le Sends c'est donc la table de mixage sur laquelle on va par exemple travailler la snare. Donc cette caisse claire, je peux directement injecter ce que j'ai réglé dans le Synth FX, j'ai mon delay, par exemple, et je me dis, tiens, j'ai besoin d'un peu de reverb. Tiens, trop de delay, plus de reverb, voilà. Le diffuseur, hop, on va couper le delay, etc. Et donc, du coup, ça, c'est jouable sur tous les paramètres indépendamment, sur chaque élément, Kixner, charlet, etc. Et alors, intéressant, vous pouvez également directement euh, cliquer dessus, tourner le jog ici, mais également le faire avec le doigt, l'écran tactile est toujours hyper présent et euh, un régal. Voilà. Et donc là, par exemple, j'ai rajouté, je vais rajouter du delay. Vous voyez, tout est nickel. Et quand on revient, on revient à la partie mixeur. Voilà. Euh, je ne sais pas si on a des questions, déjà, à ce moment-là, si on a des trucs à voir... Euh euh, voilà, j'espère que je ne vais pas trop vite, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Alors, on a une question d'Anathano un qui demande si euh, DrumSync est également valable, disponible, sur une mpc -X. Tout à fait, il est valable donc sur la, les, les toutes dernières MPC que l'on a, c'est-à-dire MPC-Live, MPC-Live2, MPC-One et la MPCX. Voilà, donc euh, aucun problème, il faut juste télécharger la mise à jour sur le site Akai Pro et euh, voilà dans ton cas tu vas tu vas aller sur la page MPC X et tu auras euh, le, bon, euh, le bon lien pour récupérer la mise à jour de ta mpc voilà une autre question peut-être une autre question qui nous demande si euh, ce module est payant Eh bien non c'est une bonne nouvelle c'est totalement gratuit c'est à dire que si vous avez une de ces quatre MPC, vous avez juste à aller sur le, le site Akai Pro et vous le téléchargez, vous le mettez dans la machine, on ne vous demandera pas un centime, c'est inclus dans la machine à partir euh, de maintenant, et c'est depuis trois semaines bientôt. Une autre question ou pas On est pas mal Ok, donc ensuite, on va voir un autre élément qui est assez intéressant, c'est la partie, euh, euh, comment, comment j'ai appelé ça, euh, chromatique. Voilà, c'est-à-dire que là, par exemple, j'étais en mode multi. Si, par exemple, je vais aller chercher euh, des percussions, tiens, je vais charger un élément unique de percussion Hop, donc je vais chercher, par exemple, tiens, une clave. Hop, voici il est possible en fait de jouer cette clave comme tous les éléments chromatiques euh, par exemple donc le kick snare tome et donc 11 éléments de percussion sur 14 on ce réglage chromatique je vais vous le remontrer tout de suite ici quand vous avez indiqué tune et que vous avez justement en plus des chiffres et des petites lettres ce sont les le nom des notes euh, en anglais et eh bien vous avez accès à en indépendant à ce mode euh, chromatique, du coup, j'accède au mode chromatique. Je choisis ma gamme, hop, par exemple, naturel mineur en do. Donc, vous voyez, elle est là, et ça va vous permettre de jouer des éléments. justement, au niveau chromatique, et de pouvoir accompagner euh, une musique avec des éléments rythmiques qui vont aussi enrichir, enrichir au niveau harmonique votre musique. Voilà. Par exemple. Donc, euh, ensuite, on va revenir sur le mode multi, hop, parce que je vais vous montrer comment, euh, comment bien utiliser. Je pense que pour moi, euh, c'est le mode que je vais le plus utiliser, donc je vais fouiller un petit peu plus, puisque ce qu'on va voir dans le mode multi, euh, chaque élément, évidemment, quand il est chargé indépendamment en plugin indépendant, euh, voilà, c'est la même chose. Euh, les réglages sont identiques que dans le mode multi. Donc, je reviens sur le mode multi. Je vais télécharger le AT. Hop, pump up the volume, si ça vous rappelle quelque chose. Et voilà. Donc, un truc qui est assez intéressant, c'est une combine que je vais vous donner... Euh, que moi je compte utiliser, c'est-à-dire que lorsque vous avez chargé votre plugin, plugin 1, vous pouvez, euh, si, vous avez si vous êtes utilisateur du track mute, je vous incite à créer des éléments, des pistes séparées que vous voulez, ou des groupes. Par exemple, je vais enregistrer la kick, le kick snare au même moment, et du coup ça me permettra de muter, par exemple dans ma rythmique, le kick quand j'en aurais besoin, sans forcément aller dans le menu du drum synth. Voilà, donc c'est parti, on va frapper une petite rythmique et on va la nourrir et on va voir justement comment elle interagit et euh, comment on pratique au niveau des réglages. Quoi. Voilà, allez c'est parti. Hop. Deux. Alors j'ai loupé le kick, on refait 2, 3, 4 et voici. Donc là je vais créer une nouvelle piste, hop, track 2. Et là par exemple, je vais jouer mes charlets. Je crée une nouvelle piste. Je réactive l'enregistrement et j'ajoute mon clap. Ensuite, je vais ajouter mes éléments de percussion. Et éventuellement sur la percussion je vais rajouter le crash et voici donc là on a notre élément rythmique entièrement composé et là ce qu'il y a d'intéressant dans le plugin c'est qu'effectivement on va dans Program programme edit alors d'un déjà je peux commencer à justement à, à retuner et, euh, et à travailler euh, le son par exemple peut très bien accorder ma drum on est pas mal je pense tac hop on fait défiler avec la petite flèche à droite pour avancer et avoir les autres éléments hop allez je vais tout mettre en dos comme ça je suis... voilà par exemple si vous voulez prendre zéro risque hop et la crash il n'y a pas besoin donc là nous avons Déjà, les sonorités ont évolué. Ok. Ensuite, je peux aller dans le mixeur, encore travailler un petit peu, par exemple baisser la snare. Les charlets, là, ils sont un peu trop forts à mon goût. Hop. Voilà. Là, on est pas mal. Et ensuite, comme je l'expliquais tout à l'heure, s'il y a un élément qui nous plaît pas, on a tous ces éléments-là. Donc, là, j'étais en mode 90. Euh, je peux revenir en, en mode Driven ou le mode 80, par exemple, qui va nous rappeler un peu les, les 808. Voilà. Je peux, évidemment, dès que je change un, pré, un modèle, je dois le tuner, si je veux le remettre euh, là où je l'avais mis. Hop. Alors pour peaufiner le réglage, on appuie sur Shift et vous voyez, ça défile beaucoup moins vite. Ça nous permet d'être le plus précis possible. Donc on va parler aussi vite fait des modèles. Donc au niveau euh, élément, on a 10 modèles de kick, donc des, des pré-réglages que l'on peut évidemment remodifier à sa guise. On a 7 modèles de snare, 7 modèles de charlet, on a 3 claps, 4 tomes. 14 percussions et 5 crashs. Voilà, donc, on a de la matière. Et euh, on a encore plus de presets. Du coup, euh, une fois qu'on a réglé ça, on se dit, tiens, euh, le charlet, celui-ci, il ne me plaît pas trop. Je vais, je vais le modifier aussi. Hop, alors. Ouais, le charlet... Voilà, le Fermi sera comme ça. Voilà. Donc ce qu'il y a d'hyper intéressant dans cette manière de produire également, c'est que tous vos pré-réglages de mode multi, une fois que vous avez trouvé le kit parfait, celui que vous dites, celui-là, je vais l'utiliser pour le morceau à venir, mais certainement pour les suivants, et vous pouvez pouvoir le charger indépendamment. Vous avez la fonction Save, juste ici, et là, euh, sur la petite disquette, vous avez le nom par défaut. Vous cliquez dessus. Vous le changez. Hop, je l'appelle démo pour moi. Hop, démo 1. Do it. Il est ici. Je le sauvegarde. Et voilà. Et ça va me permettre... Du coup, vous allez le voir. Je reviens sur le menu principal. Je change de « Preset ». Donc OK, c'est effectivement pas ce que j'avais à l'instant. Et là, je reviens dans le programme, je viens ici, et il faut évidemment que j'aille sur le petit dossier. Et là, vous voyez, indiqué sur le petit dossier, on ouvre et on a des mots. Hein, c'est le nom du preset. Je clique dessus, il me le sélectionne, je fais « loud », et là, vous voyez ce petit « charlet très court. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à voir euh, Je pense qu'on a vu pas mal de choses. Euh, je vais vous rajouter justement euh, des petits éléments complémentaires pour, euh, pour montrer un peu euh, comment on rend euh, le preset euh, effectué, accordé, etc. Donc du coup on va se choisir donc un nouveau plugin donc on reste en mode plugin je fais plus il me charge le plugin 2 par défaut tube synth. moi je ne sais pas ce que je veux je veux une basse et une fois que j'ai choisi la basse je vais prendre un preset euh, voilà le basique me convient parfaitement ensuite je viens sur le, la partie chromatique voilà, on est en Do, tout va bien, Do mineur. On est en mode note, donc une note à la fois. Et là, du coup, je peux revenir sur le principal et lancer l'enregistrement de la ligne de basse. Hop. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, ce qu'il y a d'assez intéressant dans cette partie-là, c'est comme j'ai créé des mute, vous entendez, je peux faire entrer les éléments indépendamment, et là j'ai ma, euh, ma ligne de basse. Donc ça, c'est une petite astuce que voilà ouais, je compte vraiment utiliser euh, pour le live, notamment parce qu'effectivement, vous n'avez pas à aller dans un sous-menu. Tout est en accès direct, donc euh, n'hésitez pas. Ensuite, par exemple, on peut ajouter une nouvelle piste, sixième piste. Je rajoute un plugin et par exemple, euh, allez, un petit électrique. Je vais aller chercher un preset euh, par défaut. Mmh, ouais, allez. Et là, on a quoi là je vais me mettre en mode progression par exemple et là on va pouvoir jouer ça par dessus c'est reparti et voici Et là on peut régler les balances du plugin, de drum, de clavier. Là je vais baisser le clavier pas mal parce qu'effectivement euh, le clavier euh, il prend de la place. On va le baisser encore un petit peu. La basse aussi. Et voilà. Voilà, je pense que là, euh, on a eu pas mal d'éléments qui vont vous permettre justement d'avancer et de dompter ce nouveau plugin. Euh, Est-ce que du coup, on a des nouvelles questions des, des choses que j'aurais peut-être passé trop vite, je ne sais pas. On a effectivement une nouvelle question d'un internaute. Oui. Qui nous demande, lorsqu'on est en... En Drum Sims Multi, est-ce qu'on peut rentrer en mode chromatique sur chaque élément Non, c'est exclusif. Euh, le mode chromatique est vraiment exclusif euh, en plugin. C'est-à-dire que si vous voulez euh, jouer en chromatique avec le kick, il va falloir créer une nouvelle, euh, un nouveau plugin, kick, charger le kick, pour justement le jouer en chromatique. Si vous avez décidé euh, euh, de le faire, il faut, il faut changer de de plugins. Voilà, vous ne pouvez pas le faire euh, en direct, voilà. Alors on a une autre question sur les presets. Ouais. Comment fonctionnent les presets S'agit-il d'une sauvegarde de tout un kit drum sims ou d'éléments séparés, un preset pour le kick, un preset pour le snare, etc. Alors justement, les presets, ils sont sauvegardables euh, indépendamment. C'est-à-dire que si vous avez retravaillé un kick, vous avez chargé juste... Pas le si, on va aller au plus simple. Vous avez pris le mode multi, comme j'ai montré, vous avez tout sauvegardé. Il va garder tout le mode Multi, les réglages de mix, les équalisations, les effets, tout ce que vous aviez dans le mode Multi, il va le sauvegarder en preset. Si vous avez fait la même chose, mais juste en chargeant le plugin Kick pour avoir justement cette, cette gamme chromatique qui vous intéresse également, et que vous avez modifié, etc., il sauvegardera un plugin que pour le Kick. En fait, vous pouvez sauvegarder chaque plugin que vous avez chargé euh, en presets différents. C'est-à-dire que si vous avez créé un plugin pour le kick, euh, vous avez chargé un deuxième plugin pour le snare, vous pouvez très bien les rechercher euh, plus tard euh, si vous avez sauvegardé votre kick et le charger dans un nouvel élément sans forcément euh, ouvrir le snare. Si vous voulez récupérer exactement le même kick et le même snare, vous chargez indépendamment le kick et le snare. Voilà. Le mode multi, il faut bien comprendre que c'est un mode global. Voilà. Une autre question, est-il possible de conserver les modèles de batterie créés Tout à fait, tout à fait, c'est ce dont on parle, euh, vous avez soit le mode multi, soit les éléments séparés, kick, snare, euh, a hat, cymbale, crash, percussion, tout ce qu'on a, euh, je, vais aller, hop, je vais vous indiquer ici, tout ce qu'on a dans le menu de MPC, drum, tout est sauvegardable indépendamment. Donc voilà, vous avez modifié un tome, vous sauvegardez le tome. Vous avez modifié un ride, vous pouvez sauvegarder et recharger également. Vous avez modifié un mode multi, vous pouvez sauvegarder le mode multi. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est aller du mode multi au mode solo. Voilà, il faut bien comprendre que si on a fait un super kick euh, dans le mode multi, euh, il va falloir reprendre les réglages. Si vous voulez utiliser que ce kick-là, par exemple, il va falloir le... Le cloner, entre guillemets, c'est-à-dire prendre les notes vite fait sur papier ou prendre une photo avec le smartphone et justement recréer ces réglages-là, puisque c'est exactement les mêmes réglages euh, d'éléments, sauf qu'ils sont regroupés dans le multi, dans le kick, snare, avec les éléments indépendants. Ils sont euh, séparés. Voilà. On a une dernière question. Ouais. DrumSync est-il disponible sur l'application de bureau MPC Software Oui, également. Également, donc si vous êtes utilisateur, par exemple, que vous adorez euh, euh, comme moi, moi ce que j'aime bien faire, c'est utiliser la MPC, et puis à un moment, je vais brancher la MPC et recharger ce que j'avais fait dans la MPC. Dans le software, vous pouvez également euh, sauvegarder dans la MPC, charger euh, avec le software, mais également créer avec le software, balancer dans la MPC, On reste, euh, on a exactement les mêmes plateformes, toujours, ça n'a pas changé. Voilà. On est pas mal On a terminé Ok, bah écoutez, euh, merci à vous d'avoir été présent. On se donne rendez-vous euh, pour une prochaine vidéo. Et puis surtout, bonne musique. C'est parti. C'est parti.